Bonsoir à tous, émission numéro 113, intitulée Front Amical France-Arabie Saoudite et sous titré Criminel Néo-Féodalisme Militaro-Industriel. J'ai pas le truc pour la rotation, assis ah, là. Ok, et A bien, à toi de jouer. Voilà, nous, nous, nous sommes repassés en, son... en mode selfie. Alors, alors il y a 5 ans jour pour jour, 1 octobre 2015. Alors pour, pourquoi en mode selfie, c'est pour avoir le microphone qui se situe malheureusement du côté de la personne qui normalement fait la prise de vue, parce que sinon on a le microphone inverse et vous m'entendez très mal. Donc comme l'a annoncé euh, notre ami Marc, et eh bien oui, euh, aujourd'hui cette émission euh, Front Amical France Arabie Saoudite, c'est parce que ce sont les 5 ans de rassemblements hebdomadaires tous les jeudis depuis le 1er octobre 2015 donc euh, et même pendant le confinement parce qu'on a fait ces rassemblements sur les réseaux sociaux en étant présent en vidéo voilà d'ailleurs on le voit sur une petite vignette euh, sur euh, cette sur ce visuel que j'ai fait on voit notre ami voltois on voit marc on voit euh, frédéric thomas et on me voit avec un des flyers euh, euh, Ali, donc les nouveaux flyers et donc euh, comme je l'avais annoncé à l'émission 112 Radar si as le temps, tu te synchronises voilà, de, depuis, non mais il n'y aura malheureusement pas besoin parce que je n'ai pas eu de retour de la part de, de, de Frédéric on ne sait pas comment il va voilà, donc je vais dédier cette émission à ma maman qui est décédée le 20 mars 2020, c'est à dire dans le début de, de la crise du, du Covid, et à mon ami Étienne Mortini. Euh, qui était un véritable démocrate, un amoureux du train et du cinéma. Donc, il était le président du festival Cinérail euh, et euh, dans le cadre de l'Union internationale des chemins de fer. Donc c'était un, un véritable amoureux du cinéma, de Peking pas de, de, de c'est-à-dire de, de, du film qui prend, qui est à la fois sensationnel. C'est-à-dire c'est non pas ce film qu'on regarde en DVD sur un petit écran ou sur son portable, Kimpin, mais celui qui a fait le, le convoi oui, oui, oui, mais mais, mais mais ce, ce cinéma sur grand écran. Euh, ces images anamorphosées, ces grands paysages euh, de l'Ouest américain, donc ce, ce cinéma de Ford, euh, ce cinéma qui était à la fois populaire et qui, contrairement au, aujourd'hui, ne véhiculait pas obligatoirement la doxa du monde euh, militaro-industriel. Voilà, donc je tenais à dédier cette émission à ma pauvre maman morte et à mon ami Étienne Mortini qui malheureusement est mort est morte d'un cancer de la prostate qui malheureusement avait métastasé. Voilà, on meurt toujours trop jeune. Donc, les résultats des analyses ADN effectuées sur les chiens présumés responsables d'avoir dévoré vivante Elisa Pilarski en France, le 16 novembre 2019, ne sont toujours pas publiés, voilà parce qu'ils étaient promis à nouveau pour la mi-septembre, début octobre, ils sont toujours pas publiés. Et je vous mettrai le lien vers un formidable article de l'immonde Le Monde où on a la dernière promenade d'Elisa Pilarski et où dans l'article eh bien la euh, journaliste avec des petits guillemets nous parle de l'organisateur de, de la chasse à cour qui tout jeune avec ses amis chassait le lapin avec des, des bassets voilà, on va verser une petite larme. Donc la chasse à cour reste une activité féodale et cruelle qui n'a pas sa place sur des territoires prétendument démocratiques cette pratique terroriste et archaïque doit être immédiatement et définitivement interdite. Voilà, donc je vous mettrai... Quoi Parce que tu as déjà pratiqué la chasse Non, je n'ai jamais prat... pratiqué la chasse. Aujourd'hui, 1er octobre 2020, ça fait exactement 5 ans que nous effectuons tous les jeudis des rassemblements non violents hebdomadaires d'une heure pour exiger les libérations de quatre jeunes prisonniers d'opinion saoudiens condamnés à mort pour terrorisme et que nous exigeons aussi l'abolition universelle et définitive de la peine de mort, qui est un châtiment féodal, archaïque, cruel et totalement irréversible. Alors, je vais citer euh, le site alterjustice.org au niveau de la peine de mort, depuis l'abolition de la peine de mort en 1976 au Canada, le taux d'homicide poursuit une tendance globale à la baisse. Le taux d'homicide n'a jamais dépassé le sommet de 3,1 pour 100 000 habitants, atteint en 1975, année précédant l'abolition de la peine de mort. En fait, le taux d'homicide était à la hausse jusqu'à ce que la peine de mort soit abolie. Et ça, il faut le remarquer, l'abolition de la peine de mort, contrairement à ce que tous les populistes veulent nous, veulent, veulent nous faire croire, eh bien, euh, abolir la peine de mort réduit le taux d'homicide. Voilà, c'est comme ça. Donc, malheureusement, j'ai essayé d'avoir Frédéric Thomas, qui est une des personnes importantes à l'origine de ces rassemblements hebdomadaires pour les libérations, de nos jeunes amis et elle n'a pas donné suite donc je sais qu'elle a de, de sérieux problèmes de santé et que malheureusement eh bien, elle pleure aussi son frère qui est mort durant la crise sanitaire du Covid-19 et qu'elle est malheureusement très remontée contre le gouvernement français et ses mesures très discutables 1er octobre 2015. Nous sommes une année après l'assassinat de Rémi Fraisse le 26 octobre 2014 sur la ZAD de Sivins à la Grenade par un militaire français qui obtiendra un non-lieu de la part de la justice militaire. Non-lieu confirmé par le Conseil constitutionnel en janvier 2019. Une infraction commise... Dans le service du maintien de l'ordre, instaure anticonstitutionnellement une différence de traitement selon l'uniforme de l'auteur de l'infraction. Un gendarme sera jugé par des juges militaires, un policier par des juridictions ordinaires. Je vous fournirai le lien vers La Dépêche.fr euh, dont je viens de vous citer un petit extrait. Nous sommes dix mois après les assassinats terroristes de Charlie Hebdo. Et oui, le 7 janvier 2015, lorsque nous commençons nos jeudis hebdomadaires qui vont devenir réguliers. Moi je me souviens, Marc qui est de l'autre côté était avec moi, avec Bruno Coelho. Euh, ce jour-là, notre ami Voltan était déjà parti chez lui. On était dans un café et on s'est réunis et euh, j'ai dit il n'y a, a pas à tortiller du cul, on ne sera pas entendu, euh, notre message ne va pas passer, euh, on, on ne pèse rien par rapport aux médias, par rapport à, à tous les enfumeurs euh, que sont notamment... Euh Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Il faudra euh, ce qu'il faut faire pour être reçu à la mairie de Paris. Voilà, la mairie de Paris nous a fait la promesse de faire citoyen d'honneur euh, nos quatre amis, ça n'a jamais été le cas. Par contre, elle a touché l'argent du Qatar pour ouvrir une fontaine, et elle se prépare à construire la tour triangle 280 mètres, qui est un projet anti-écologique. Il euh... a quand même eu un euh, élu qui est venu de son plein gré. Euh... Oui, mais, mais à, part, à part des promesses qui n'engagent que celles et ceux qui les font, on a eu aucune aide. Voilà, et donc dix mois après les assassinats terroristes de Charlie Hebdo à Paris qui sont perpétrés par de sanguinaires psychopathes sous la mortifère influence de perverses et criminelles propagandes militaro-confessionnelles financées grassement par d'archaïques pétro-monarchies confessionnelles pathétiques pantins sanguinaires alors là, je me permets de, de montrer sur notre affiche, on le voit bien, il est comme, comme Jean-Luc Mélenchon, c'est Emmanuel Macron, obséquieux avec les puissants et, et, et inflexible vis-à-vis -vis des faibles. Et on le voit courbé devant Mohammed Ben Salman pour obtenir des contrats, pour vendre des hélicoptères, pour vendre euh, des canons César, pour vendre des munitions, pour vendre euh, des, des navires et des vedettes militaires qui vont permettre à l'ignoble coalition dirigée par l'Arabie Saoudite d'affamer militairement par un blocus le pays le plus pauvre du monde, le Yémen. Donc voilà euh, le Lascar qui prétend se préoccuper de notre santé dans, la, dans le cadre de la crise du Covid-19. Voilà, donc ces pathétiques pantins sanguinaires des cyniques jeux géostratégiques des cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Voilà, nous nous sommes réunis le 1er octobre 2015 pour prévenir les exécutions programmées de quatre jeunes saoudiens non-violents qui, en 2011, ont fait le rêve d'une Arabie heureuse et en paix, d'une Arabie démocratiques, et qui sont condamnés à mort pour terrorisme et crimes de lèse majesté par le système judiciaire saoudien. Ali Mohamed Bakir al-Nimer, Abdullah Hassan al zaher Daoud Hussein al-Mourou et Amjad al-Mouyabid. Voilà, et le pauvre Amjad, lui, euh, son sort... Source... Il sera décapité le 11 juillet 2017, puis son corps crucifié en public jusqu'à pourrissement des chairs. Mais nous n'en sommes pas encore là, nous sommes le 1er octobre. Voilà, donc euh, ils sont condamnés à mort pour terrorisme et crimes de lèse-majesté par le système judiciaire saoudien. C'est ça qu'il faut se rappeler. Il s'agit pour le gouvernement Hollande 1... Hein, parce qu'aujourd'hui, on est dans le gouvernement Hollande 2, hein. tous ces gens qui, qui n'en ont qu'après la démission d'Emmanuel Macron, eh bien, euh, ils ont participé à, à l'élire, ne serait-ce qu'en participant aux déchéances présidentielles de 2017. Donc, il s'agit pour le gouvernement Hollande 1, en 2015 de défendre l'hypocrite et fructueuse stratégie socialiste nationale qui consiste à ménager la chèvre des ventes d'armes et le chou d'une apparente démocratie. S'il faut choisir entre nos droits et la croissance des économies militaro-industrielles, alors Jean-Yves Le Drian, maire socialiste de Lorient, n'a aucune hésitation. Avec lui, la positive économie, cheval de bataille du proche conseiller de Mohamed Ben Salman, M. Jacques Adali, n'est pas un vain mot. À partir de 2015, les exportations françaises d'armement vont dorénavant croître de manière inversement proportionnelle à nos droits civiques. Lutte contre le terrorisme oblige. Le 11 juillet 2017, deux mois après la mascarade des déchéances présidentielles françaises de mai 2017, qui laisse le pouvoir exécutif au gouvernement Hollande II, Amjad Al-Moyabid est décapité, puis son corps est crucifié en public jusqu'à pourrissement de ses chairs. La criminelle bande constitutionnelle au petit cron et l'ensemble de son opposition électorale agréée sont aux abonnés absents de la part du pays des droits de l'homme. Et ça, il faut bien le reconnaître, il n'y a eu personne pour ouvrir sa petite gamelle. On n'a pas vu Alain Soral sur son divan, ni François Ruffin dans sa cuisine. Le camp de la France sonne occupé, monsieur le préfet de Paris. Ça, c'est une question que je pose. Le 2 octobre 2018, et eh oui, 2 octobre 2018, regardez derrière moi, en bas, voilà, eh bien, l'assassinat tarantinesque du journaliste saoudien Jamal Khashoggi ne trouble en rien la quiétude studieuse de nos députés nationaux. Eh oui, ni celle des 30 d'entre eux qui participent activement au groupe d'amitié France-Arabie saoudite qu'elle abrite au sein de l'Assemblée nationale française. Président, puis vice-président de ce groupe amical, donc totalement désintéressé, le député Olivier Dassault est un promoteur législatif du rétablissement de la peine de mort en France. Voici ce que l'on pouvait lire le 26 mars 2016 sur leparisien.fr. Je vous mettrai le lien d'ailleurs. Dans un communiqué... Le député les républicains de l'Oise, Olivier Dassault, se déclare favorable au rétablissement de la peine de mort pour les auteurs d'actes terroristes. Selon lui, une perpétuité incompressible, idée avancée par certains à droite dont Nathalie Kosciusko-Morizet, est insuffisante car elle ne perturbera jamais les projets diaboliques de ces bombes humaines. Voilà pour le fabricant des, euh, des angéliques euh, avions euh, de chasse rafale. Chacun euh, voit de manière différente les ailes qu'il a dans le dos. Alors voilà ce qu'on pouvait lire sur le jdd.fr le 23 octobre 2018. Je cite « Interrogé le 12 octobre 2018 sur RFI et France 24. » Sur les ventes d'armes de la France à l'Arabie Saoudite, Emmanuel Macron a expliqué qu'il était faux de dire que l'Arabie Saoudite est un grand client aujourd'hui de la France dans quelques domaines que ce soit. Ce n'est pas le cas. Ben oui, <rire> cet homme-là est, bon ce, ce, est d'une franchise euh, totale. Donc ce n'est pas le cas. Nous avons avec l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, un partenariat de confiance dans la région qui est important. Enfin bon, c'est une amitié, voilà. Qui n'est pas commerciale, qui est stratégique. Parce que nous partageons des intérêts communs dans la région, parce que la stabilité de la région nous importe, parce que la lutte contre le terrorisme se fait aussi avec ces États, a-t-il ajouté l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et le Qatar sont reconnus par l'ONU comme étant les principaux financiers du terrorisme international. Et on a ce petit branleur éliésien qui vient affirmer le 12 octobre, c'est-à-dire dix jours après l'assassinat d'un journaliste, de manière tarantinesque, qu'il ne commerce pas avec l'Arabie saoudite. Tout ça, c'est... Euh, ce pas commercial, c'est juste stratégique parce qu'il est en guerre contre le terrorisme. Donc, euh, et ben oui, pour prendre les gens pour, les, pour des cons dans les grandes largeurs et de manière criminelle, eh ben il n'y en a pas deux comme lui. Hein. Franchement, je suis tout à fait d'accord avec le directeur de la banque Rothschild dont il, est, dont il était l'employé. Ce menteur-là est un menteur hors catégorie. Hein. C'est-à-dire qu'il a, a le prix euh, du, du plus grand menteur... Euh, voilà, il menteur comme un arracheur de dents, mais, mais ce sont de, de criminels mensonges. Voilà, donc je mets là le, vers le, le jdd.fr, on a euh, cette merveilleuse citation de notre, de notre petit cron euh, national nationaliste et militariste. Alors durant ces cinq années de 2015 à 2020, tous les jeudis, sans aucune exception. Ce sont des dizaines de femmes et d'hommes qui, de manière persévérante et non-violente, ont défendu le vital droit à la liberté d'expression et à la liberté, et la liberté de circulation des personnes. État d'urgence et confinement sanitaire n'ont pas eu raison de notre détermination à partisane. Durant ces cinq années, les gouvernements français ont hissé nos industriels et nos militaires de la cinquième place des exportateurs de morts à la troisième place. L'ensemble des peuples ont été les victimes collatérales de ces criminels choix politiques internationaux, choix terroristes, car ils entretiennent la peur de l'autre, ils nous divisent sciemment et durablement. Le gouvernement de Boris Johnson au Royaume-Uni a décidé aujourd'hui de reprendre ses ventes d'armes à l'Arabie Saoudite. Les gouvernements français ont toujours commercé avec la monarchie absolue et confessionnelle saoudienne, et ce sans aucune interruption. Même durant la guerre au terrorisme déclenchée par le premier exportateur d'armes du monde, suite aux attentats terroristes et aériens du 11 septembre 2001, qui ont eu lieu sur le territoire des Indiens Manat, actuellement nommé New York, par les descendants des colons qui y vivent. Les États-nations et les transnationales dans un état permanent d'urgence entrepreneuriale grâce à plus de 2 000 milliards de dollars annuels investi dans les armes, et je dis bien investi dans les armes. Ces investissements sont indispensables à l'entretien de toutes les iniquités sanitaires, sociales et économiques mondiales sans lesquelles l'exploitation continue des peuples et le pillage systématique des territoires auxquels ils appartiennent serait mathématiquement voué à l'échec face à l'union naturelle et non-violente des peuples solidaires. Les démarches prosélytes, qu'elles soient philosophiques ou confessionnelles, participent de cette marche imposée et forcée par toutes les impasses militaro-industrielles mondialisées. Il vaut mieux être traité comme des bons à rien, des parias, des zadistes, des gilets jaunes, plutôt que de collaborer à toutes leurs marches conformistes, voire républicaines, planifiées par toutes les ambitieuses, nuisibles bourgeoises et dangereuses mafias de toutes les gouvernances cooptées, de tous les états-majors politiques et syndicaux, qui réunissent opportunément en leur sein pourri tous les mauvais atouts, afin de créer d'illusoires et vaines espérances pour conduire les masses, les gens, le peuple vers les mortels et futurs pièges électoraux pour des transitions énergétiques, écologiques sans cesse reportées dans le cadre de systèmes financiers irréformables et à bout de souffle. Leurs mondes sont intrinsèquement mortifères, leurs morts sont prochaines ne perdons pas notre temps en allant pisser sur leur sépulcre blanchi. Portons un masque, pas un baillon, et exigeons le respect de notre intégrité biologique en refusant toute modification artificielle de nos génies, de nos génomes, par des ARN messagers injectés sous l'appellation criminellement fallacieuse de vaccins les États-Unis d'Amérique vendent 36% de ces 2 000 milliards de dollars d'armes achetées annuellement sur Terre. Seconde place de semeur de mort pour la Fédération de Russie, avec 21% de part de cet abominable marché mondial. Troisième place pour les gouvernements français, et notamment le gouvernement Hollande du petit cron, et sa dangereuse et nuisible clique de criminels ministres millionnaires avec 7,9% du sanglant gâteau. La République populaire de Chine arrive en cinquième place derrière l'Allemagne européenne unie. En tête des autres pays de cet abominable classement, le Royaume-Uni, Terroriste thermonucléaire agréé par l'ONU et membre permanent de ce Conseil de sécurité. Remarquons, avec. de manière complètement impartiale, remarquons qu'aucun inspecteur de l'AIEA n'a été diligenté par l'ONU en Fédération de Russie suite à l'explosion le 8 août 2019 d'un missile à propulsion nucléaire. De la même manière, remarquons que l'OMS n'a pas été sollicitée par l'ONU pour mener une enquête épidémiologique indépendante en République populaire de Chine en janvier 2020. Citons à ce sujet le bulletin d'information sur les flambées épidémiques du 12 janvier 2020 trouvées sur le site internet officiel de l'Organisation Mondiale de la Santé. Je cite « L'OMS est certaine de la qualité des enquêtes en cours et des mesures de riposte appliquées dans la ville de Wuhan et se félicite de l'engagement à communiquer des informations régulièrement. Les données semblent indiquer clairement que la flambée est associée à des expositions sur un marché aux poissons de Luan. Sur un marché aux poissons de Luan. Ce marché était fermé le 1er janvier 2020. À ce stade, aucune infection n'est à déplorer parmi les agents de santé et il n'y a pas de preuve évidente de transmission interhumaine. Les autorités chinoises continuent à assurer une surveillance intensive, à appliquer des mesures de suivi et à mener des enquêtes épidémiologiques. Voilà, je vous donnerai le lien vers ce formidable communiqué de l'Organisation mondiale de la santé. L'ONU a-t-elle pour unique raison d'être la sanctuarisation internationale de la domination des complexes militaro-industriels nucléarisés dominants sur l'ensemble des peuples et sur les territoires auxquels ils appartiennent Voilà la question que je pose. Qui sont, qui sont les principaux clients des cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU qui exportent 75% des 2 000 milliards de dollars investis dans les armes annuellement pour la préservation d'une vitale terreur concurrentielle. Qui sont-ils Eh bien, en tête des plus gros investisseurs, la monarchie absolue et confessionnelle d'Arabie Saoudite, avec 12% de tous les achats d'armes. Ensuite vient le gouvernement indien de Modi, avec 9,2%. Seconde position donc pour les indiens, suivi de près par le gouvernement putschiste égyptien avec 5,8%, ce gouvernement qui achète les merveilleux avions euh, comme les définit Jean-Luc Mélenchon euh, de l'entreprise et du groupe Dassault, de notre député Olivier Dassault, qui préconise le rétablissement de la peine de mort en France. Voilà. Le gouvernement néocolonialiste australien arrive en quatrième position avec 4,9% des achats d'armes annuelles et puis ben, en cinquième position le cinquième membre du Conseil euh, le cinquième membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU avec droit de veto la République populaire de Chine qui achète 4,3% des 2000 milliards de dollars investis annuellement dans les armes donc on voit qu'elle qu achète moins qu'elle n'exporte mais elle fait partie aussi du classement des cinq acheteurs alors comment amuser la galerie lorsque les ventes d'armement françaises grimpent de 72% par rapport à la période comprise entre 2010 et 2014, c'est-à-dire la période avant l'assassinat par un gendarme de Rémi Fraisse sur la ZAD de Sivins. Eh bien, le 17 août 2020, le système judiciaire d'Arabie Saoudite, à commuer les peines de mort de nos trois jeunes opposants non-violents survivants en peine de prison, tout simplement pour s'aligner sur le droit international. Voilà. Donc euh, on espère que ça va faire la farce et qu'on va pouvoir continuer, euh, comme l'Allemagne et le Royaume-Uni qui reprennent leur vente avec l'Arabie saoudite, on va pouvoir continuer à vendre à des criminels contre l'humanité qui affament le pays le plus pauvre du monde. Le Yémen, je le répète. Alors, nous nous réjouissons pour Ali Mohamed Bakir al-Nimer, pour Abdullah Hassan al-Zahir et pour Daoud Hussein al-Maroun. Ça, c'est vrai, on se réjouit. Et bien sûr, pour leurs familles et leurs proches. Mais rien ne permettra à Amjad al moyabid et à sa famille et à ses proches d'oublier la sanguinaire injustice qu'ils subissent encore. Puissent-ils, comme nous, appeler au pardon de leurs bourreaux, afin de briser l'infernal et sanguinaire cercle vicieux institutionnel et international des affameurs, des messmakers et des fomenteurs de conflits. Ces gens à qui profitent les conflits, comme le député Olivier Dassault, qui fait partie des 30 députés, donc qui a été président, puis qui est actuellement vice-président du groupe d'amitié France-Arabie Saoudite au sein de l'Assemblée nationale, de la même qu'un certain député fort sympathique et populiste et militariste et, et réactionnaire qui s'appelle Jean Lassalle, voilà, député du Béarn. Voilà, euh, un, un, un, un, un, un vrai sale type, quoi. Donc euh, voilà, lorsque le petit Cron, au nom du gouvernement Hollande II, demande médiatiquement au dictateur constitutionnel et thermonucléaire de la de la Russie unie, <rire> l'homme le plus riche du monde, <rire> Vladimir Poutine, de faire pression pour obtenir la destitution du tyran biélorusse Alexander Lukashenko. Nous sommes en plein storytelling onusien à usage propagandiste interne et externe. Pourquoi notre petit cron omet-il de s'exprimer au sujet des 75% des contaminations radioactives durables et subies depuis plus de 34 années par les populations biélorusses suite à l'explosion du réacteur RBMK numéro 4 de la centrale nucléaire Lénine de Tchernobyl fin avril 1986 Voilà, question. Pourquoi est-il si discret notre petit cron au sujet de la famine qui sévit au Yémen suite au blocus militaire organisé par la coalition dirigée par ses amis, ses alliés et les meilleurs clients saoudiens de, de nos démocrates marchands d'armes français. Voilà. Donc, on voit là une, une espèce d'indignation euh, sélective. Euh, de la part euh, d'un type qui est un menteur invétéré euh, qui, a, qui collabore avec des criminels contre l'humanité et qui ose euh, euh, interpeller un de ses complices, lui-même membre permanent euh, du Conseil de sécurité de l'ONU, ces gens qui imposent euh, un chantage terroriste thermonucléaire à l'ensemble des autres États-nations pour décider de ce qu'ils vont faire de la planète. Donc voilà, Donc il euh, y a quelque chose d'infiniment pourri, euh, c'est une impasse, c'est très dangereux, c'est-à-dire que pour moi j'estime que L'Organisation des Nations Unies est beaucoup plus dangereuse que la Société des Nations parce que la Société des Nations euh, ne connaissait pas la filière nucléaire. Voilà. Et donc euh, aujourd'hui, il est extrêmement important de s'opposer à cette dictature nucléaire mondialisée euh, et internationalisée et transnationalisée euh, des industriels des armements et du nucléaire, des industriels de la mort qui ont la main... Sur nos vies, sur nos droits. C'est-à-dire, euh, aujourd'hui, ils estiment qu'ils vont pouvoir décider de nous injecter euh, des ARN messagers qui modifieront notre génome. Donc, ça se transmettra de génération en génération pour nous déglinguer complètement nos défenses immunitaires, pour réduire drastiquement la population terrestre, pour continuer à se gaver euh, des ressources euh, de la planète. Voilà. Et donc, c'est totalement inacceptable, C'est totalement inacceptable, c'est de, de l'eugénisme euh, technocratique, c'est du nazisme 2.0. Voilà, il faut le dire et il faut dire les choses euh, comme elles sont. Donc, le remplacement d'un Pantin qui soit élu au coopté, parce que revenons sur cette idée, euh, virons euh, Alexander Loukachenko en Biélorussie, hein, pourquoi pas virons euh, Emmanuel Macron en France, c'est aussi con. C'est aussi con comme idée, c'est stupide, euh, parce que en Biélorussie comme en France, il y aura un autre abruti pour, pour prendre la main, ils sont tous euh, prêts à reprendre la gamelle du pouvoir, donc euh, les peuples n'ont rien à gagner dans, dans ces opérations euh, de chaises musicales, de tristes chaises musicales, c'est pour ça que... Le remplacement d'un pantin qui soit élu au capitaine ne changera strictement rien au triste spectacle des peuples qui se débattent entre les pièges électoraux et les guerres asymétriques, sanitaires et sociales de rue, où des armes de guerre, telles les LBD en France, sont employées par des militaires armés sur des civils désarmés. Voilà. Donc, faut-il exiger la présence de casques bleus onusiens pour que plus de 70% des résidents français puissent manifester sans se faire mutiler ou tuer. Voilà, ça c'est une question que je pose euh, à l'Organisation des Nations Unies. Il y a des casques bleus en France parce qu'on aimerait pouvoir euh, manifester de manière non violente et Dieu sait qu'on a beaucoup de griefs contre l'actuel gouvernement Hollande II et celui-ci utilise des militaires, donc des gendarmes, avec des lance grenades qui sont classées en tant qu'armes de guerre sur des populations civiles désarmées et qui donc Adopte une politique terroriste, vu qu'on a des jeunes femmes qui ont été défigurées, des gens qui ont été mutilés avec des, des mains arrachées. On a eu Rémi Fraisse qui a été tué. Donc c'est une politique terroriste. C'est pour dissuader euh, les Français d'aller manifester. Si tu vas manifester, tu peux perdre un œil, tu peux être estropié ou tu peux être tué. C'est du terrorisme au niveau étymologique. C'est-à-dire c'est l'utilisation de la peur au niveau politique pour museler le peuple. Et ça, c'est totalement inacceptable. Et ce qui est inacceptable, c'est que des gens qui se présentent d'opposition, comme les gens du Rassemblement national ou de la France insoumise, euh, disent qu'ils font leur métier au niveau de l'Assemblée nationale, euh, alors que c'est quoi Ils regardent passer les, les décrets et les ordonnances hein, en touchant... Euh, en touchant leur petites prime et en restant le cul au chaud à l'Assemblée nationale, mais qu'ils démissionnent tous, ces maires, ces conseillers régionaux, ces sénateurs et ces députés, s'ils sont réellement d'opposition. Et on va voir, dans la semaine, l'affaire est réglée. Moi, j'entends que les cafés, les bars, c'est-à-dire ce qui, ce, qui, ce, qui ce qui a pour origine la révolution française, ces lieux de liberté d'expression, ces lieux où normalement les Français doivent se retrouver, eh bien on veut les fermer à 22 heures. Mais c'est quoi C'est le couvre-feu. Et pourquoi, pour des raisons sanitaires, les restaurants seraient ouverts, mais pas les, mais pas les cafés C'est-à-dire, maintenant, on marche pire que sur la tête. On est vraiment dans une instrumentalisation politique et sociale d'une crise sanitaire. C'est pour ça que moi, je ne conteste pas. Mais il faut remettre les choses dans leurs proportions. Actuellement, est-ce que vous savez qu'en Suède, il y a des scientifiques qui se posent la question, est-ce qu'on n'a pas atteint l'immunité de groupe en Suède Donc petit à petit, est-ce qu'on ne va pas euh, abandonner toute mesure par rapport, euh, par rapport au Covid Est-ce que vous en entendez parler dans les médias de masse Non, vous n'en entendez pas parler. Il faut entretenir la peur. Est-ce que vous entendez parler qu'aux États-Unis, dans des grands médias, c'est pas du tout conspirationniste, il euh, y a eu des enquêtes de fait et on s'est aperçu que sur les PCR, donc ces, ces fameux bâtonnets qu'on vous enfonce dans le pif pour euh, récolter, eh bien 95% des tests positifs ne l'étaient pas. Donc quel est le but Le but c'est qu'il y a un maximum de gens détectés positifs et qui vont rentrer dans le cadre de ce qu'affirme euh, la fondation Bill Gates comme étant des personnes à risque. Attention, c'est grave, c'est une discrimination Sanitaire qui est faite par une entreprise privée épaulée par des services publics parce qu'il y a eu quand même des contrats qui ont été passés entre le gouvernement français et Bill Gates. Ces personnes à risque, bien sûr qu'on ne va pas rendre le vaccin obligatoire, c'est pas possible, mais si par exemple les personnels de santé, les gens qui travaillent dans la police et dans l'armée, on leur dit « si vous ne vous vaccinez pas, vous pouvez plus travailler dans la police, vous pouvez plus travailler dans les services de santé », eh bien, à partir de là, les gens vont se retrouver, ipso facto, obligés de se vacciner. Parce que s'il n'est pas obligatoire de manger pour vivre, c'est quand même vital. Et donc, si on rend quelque chose de non obligatoire, vital pour pouvoir travailler, donc pour pouvoir manger, eh bien, sans être obligatoire, les gens seront contraints. Et il ne s'agit pas de vaccins, je l'ai bien dit, il euh, y a même beaucoup de scientifiques qui parlent de technologie de rupture. Il s'agit là d'utiliser des virus avec un ARN messager pour venir modifier notre génome, c'est-à-dire venir modifier les conditions euh, génomales de réaction de notre système immunitaire. Ça veut dire qu'il y a certains scientifiques qui le disent très clairement euh, que ces pseudo-vaccins ont peut-être pour but un effondrement de nos barrières immunitaires, ce qui fait que les gens ne mourront pas du Covid, mais on se remettra à mourir de la grippe, à, à, à mourir de la rougeole, à mourir de, de certaines maladies, parce que nos défenses immunitaires ne seront plus suffisantes. Et donc effectivement, ça. La roche. Et, et effectivement, la population va se retrouver drastiquement réduite. Mais c'est ignoble, c'est ignoble, et il ne s'agit pas là de pratiques euh, acceptables. Ce sont des pratiques qui font dénoncer. Donc les gilets jaunes sont solidaires des populations martyrs nucléaires de Biélorussie. Voilà, soyons très clairs. C'est-à-dire que Macron n'a pas attiré la couverture à lui, euh, il est aussi abominable que Vladimir Poutine, il ne vaut pas mieux que lui, et les gilets jaunes eux sont réellement solidaires des populations martyrs nucléaires de Biélorussie qui subissent depuis 34 ans plus de 75% des retombées de Tchernobyl, justement par la, la géo-ingénierie euh, de l'URSS, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé des hélicoptères, ils ont fait pleuvoir sur la Biélorussie pour éviter que la région de Moscou se prenne les retombées donc on a précipité c'est ce qu'on ce qu appelle le lessivage de l'atmosphère on a lessivé l'atmosphère sur un pays qui ne possédait pas d'installation nucléaire Voilà. et donc aujourd'hui on a, on a on a beau jeu de tout mettre euh, sur le dos d'Alexander euh, Li de, de, non, euh, Loukachenko, c'est-à-dire euh, effectivement le tyran de, de Biélorussie. Mais, mais euh, qu'a-t-on fait Qu'a fait l'ONU Qu'a fait la euh, Qu'a fait l'URSS Et que fait aujourd'hui la Fédération de Russie Que fait l'Union européenne pour payer, pour payer des dommages et intérêts au peuple de Biélorussie, le, le voilà, oh oui, l'Union européenne, à travers des compagnies privées comme Bouygues et, et Vinci, on est prêt à construire un sarcophage, là c'est des, des mètres cubes de béton, c'est de l'acier, c'est bon pour les industriels, Voilà. et puis c'est bon aussi pour l'image de l'AEA et du nucléaire, après tout, regardez, on a recouvert ça avec un, un sarcophage, terminé, on n'en parle plus et pendant ce temps-là, on ne parle pas de cette population qui est cobaye depuis plus de 34 ans, sur, sur sa propre terre, de contamination radioactive extrêmement durable. N'oublions jamais que les césiums sont c'est une demi-vie de 300 ans. Ça ne veut pas dire qu'au bout de 300 ans, il n'y a plus de problème. Ça veut dire qu'au bout de 300 ans, il y en a deux fois moins. Donc arrêtons. Ce sont des centaines de tonnes de radionucléides qui ont été balancées dans l'environnement avec, avec l'explosion d'un seul réacteur. Donc vous imaginez Fukushima. Aujourd'hui, l'ONU est responsable de la prolifération nucléaire. L'ONU est responsable notamment que les États-Unis d'Amérique ont vendu un réacteur nucléaire à l'Arabie Saoudite. Il l'a installé à Riyad. L'Arabie Saoudite, ce pauvre pays, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de gaz. Au niveau de l'énergie, ils ont vraiment besoin du nucléaire. Il n'y a pas d'idée. Il n'y a pas d'idée non plus, tu vois. C'est bien connu, on dit bête comme un saoudien. Non, aujourd'hui, on est vraiment dans une intox criminelle de la part de la Direction Générale de l'Armement et du CEA, mais c'est extrêmement grave. Oui, la DGA, la Direction Générale de l'Armement, effectivement, ces gens-là ces gens sont euh, responsables euh, de l'impasse militaire ou industrielle actuelle et du fait que notre balance commerciale est otage euh, des industriels de la mort, marchands d'armes et, euh, et industriels euh, du nucléaire. Effectivement, là, réellement, s'il y avait euh, des une sécurité civile, ces gens-là, et euh, euh, eh bien interpellerait euh, tous ces dangereux criminels et on leur ferait euh, un procès pour crime contre la biosphère, donc <rire> évidemment quand tu t'attaques à la biosphère terrestre, tu t'attaques aussi euh, à l'humanité et, euh, et ces gens-là, on ferait en sorte qu'ils euh, qu arrêtent de nuire sans les mettre en prison et sans la condamner à mort. Parce que, attention, ces gens-là ne font pas ça de manière complètement désintéressée. Euh, il suffirait juste de leur confisquer leurs biens. Le prince Mohamed Ben Salman, il a quand même la, la, la demeure la plus chère de France. Et grâce à l'optimisation fiscale, il n'a rien payé au, au niveau de taxes fiscales locales. Voilà, donc c'est comme ça. C'est terrible, c'est horrible, c'est ignoble. Et donc, voilà, les gilets jaunes sont solidaires des populations martyrs nucléaires de Biélorussie. Nous exigeons que l'Organisation des Nations Unies, la gouvernance de l'Union Européenne et la Fédération de Russie assument enfin les conséquences sanitaires et sociales de leur criminelle responsabilités et complicité militaro-industrielle par rapport à la catastrophe de Tchernobyl d'avril 86. Le combat institutionnel mené par les riches contre les pauvres en France depuis 2017 cette blitzkrieg des riches contre les pauvres, elle fait rage avec la suppression de la hiérarchie des normes. Eh bien, aujourd'hui, elle se poursuit sous couvert de lutte contre la pauvreté. C'est-à-dire, aujourd'hui, on, on augmente la lutte contre les pauvres sous couvert de lutte contre la pauvreté. Alors qu'à travers l'Union européenne, il y a une augmentation énorme du paupérisme. Et je crois d'ailleurs que l'Allemagne est au premier rang des pays européens où le paupérisme fait le plus de ravages. Alors. Au niveau des législatifs, il y a une remise en cause de la loi de réquisition et l'adoption de l'article 30R de la loi ASAP. Alors ASAP c'est quoi C'est euh, un, un acronyme pour accélération et simplification de l'action publique. Tu sais le fameux « vite » de Pierre Gattaz au moment de l'arrivée... de. Donc ça, ça consiste à quoi Ça va permettre de légaliser les violentes euh, expulsions extrajudiciaires des marchands de sommeil. Voilà. C'est-à-dire que euh, dorénavant, euh, comme, comme il y a la peine de mort extrajudiciaire, n'oublions pas que François Hollande est responsable des assassinats extrajudiciaires de 40 ressortissants français à l'étranger pendant son euh, ses 5 ans, son, son, son quinquennat, nous aussi, tiens, 5 ans, on a fait notre quinquennat pour aller, on va, on va continuer, on s'est coopté pour, pour continuer, voilà, et eh bien, cette peine de mort pour euh, Rémi Fraisse, cette peine de mort, même si Adama Traoré, je ne veux même pas le savoir, s'il était violeur, voleur, euh, euh, fumeur de chiche, je m'en bats les couilles, euh, ça ne mérite pas d'être étouffé et assassiné euh, euh, par plusieurs gendarmes, voilà, donc, euh, cette peine de mort, extrajudiciaire, et eh bien aujourd'hui elle est effective parce que le non-lieu pour Rémi Fraisse l'absence de poursuite et l'impunité euh, euh, consistent effectivement dans les faits à rétablir euh, la peine de mort mais de manière complètement extrajudiciaire voilà, donc c'est quand va-t-on accélérer le vital désavantage de tous les établissements scolaires parce que moi je veux bien qu'il une accélération, une simplification de l'action publique, mais que ce soit réellement pour des problèmes sanitaires. Donc, euh, voilà, accélérons le vital des amiantages de tous les établissements scolaires. Ça va faire travailler beaucoup de gens dans les entreprises de travaux publics. Hein. Tous les établissements scolaires qui contiennent de l'amiante, il euh, y, y a du boulot, c'est d'énormes marchés. Et là, ça ne consiste pas à vendre, des, à vendre des armes. tu vois. On se préoccupe réellement de la santé euh, des citoyens. C'est un petit peu différent et puis ça va être bon pour, euh, pour euh, le commerce. Mais on n'en a rien à foutre. Ce qui est important, ce sont les dividendes des transnationales. Euh, Aujourd'hui, le commerce, le petit commerce, s'il n'est pas, euh, je dirais, sous licence ou au service euh, des transnationales, eh bien, il doit disparaître. Et c'est pareil au niveau de l'industrie. Les industriels sous-traitants des transnationales, et eh bien, se plient à leur, leur dictat. Donc c'est vrai que je, je, je bavase, je parle, je parle, je parle, mais je pense que ces cinq ans euh, ont été euh, extrêmement, euh, pour tous les Français, ils ont été extrêmement éclairants sur ce que nous vivons. C'est-à-dire que ceux qui osent encore parler de notre démocratie euh, par rapport à, à cette cinquième république qui, ne l'oublions pas, euh, si cette constitution a été votée par référendum, c'était sous le chantage d'un coup d'État. C'est-à-dire que euh, De Gaulle avait été rappelé au pouvoir comme dernier euh, président de la 4e, euh, comme dernier président du Conseil de la IVe République pour écrire une constitution euh, militaire militaro industrielle. Par, par les, les putschistes de, de Salan qui avaient annexé la Corse militairement. Donc euh, il s'agit d'un coup d'État, comme, euh, comme ce qui s'est passé euh, en Égypte euh, avec euh, Al-Sisi. Donc on est à la fin euh, pour les territoires français. De, de ces politiques de néocolonialisme euh, et, et de dictature, oui, de jantes militaires parce que, en fin de compte, euh, l'Algérien et le Français, s'ils ont un point commun, c'est qu'ils sont gérés par des jantes militaires. Euh, quand on voit que Jacques Attali, euh, en notre dame de landes l'affaire était réglée, c'est-à-dire c'était fini, on oubliait la plateforme aéroportuaire, et il a dit qu'il fallait envoyer quand même l'armée pour mater, pour casser... Pour détruire euh, les lieux de vie euh, et, les, et, les, et les permacultures et les, et les cultures des gens qui avaient essayé de créer un monde différent, un monde de respect de la vie, de la nature, un monde démocratique, eh bien, il a dit qu'il fallait se montrer intraitable et c'était quoi eh bien, rendre combat proven euh, les véhicules blindés qui après seront vendus aux dictatures africaines. Et effectivement l'armée, et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'il y a un salon qui se tient tous les deux ans, un des plus grands salons de l'armement mondial euh, en France qui s'appelle Eurosatory, c'est en référence à la base militaire d'Eurosatory, et moi je dis à la Cour des comptes, intéressez-vous aux militaires, aux gradés, notamment de la base de Rosatory, euh, et de leur connivence avec les marchands d'armes et les industriels de, de la mort, euh, par rapport justement à ces salons de l'armement, pour moi, euh, il y a là d'énormes conflits d'intérêts qui doivent être mis à jour parce que notre démocratie, est, elle n'est pas en péril, elle est morte et elle doit être rétablie. Aujourd'hui, s'il y a une chose, s'il y a une véritable restauration et une transition à faire en France c'est la transition démocratique on doit définitivement quitter un système qui a plus de 60 ans pour lequel la majorité d'entre nous du corps électoral pour parler des gens du corps électoral n'a pas voté et donc on doit remettre à plat tout ça parce que ce n'est plus possible le système est devenu infernal aujourd'hui des militaires et des industriels décident à la place du peuple français et, et c'est pas acceptable, ce n'est pas acceptable. Donc le, la semaine prochaine, notre émission Les Lectures Radar numéro 3, avec la suite de stratégies euh, sanitaires et théories euh, euh, complotistes, voilà, euh, de notre ami euh, Julio euh, l'anarchiste masqué, que j'appelle alias Jam, voilà, Julio l'anarchiste masqué. Donc très intéressant, parce que après le, le 11 septembre, on s'aperçoit que, euh, par rapport à Big Pharma, que beaucoup de grosses entreprises transnationales, euh, voilà, et que des états-nations, visiblement, ont peut-être éliminé euh, des microbiologistes, parce qu'on euh, on était déjà dans la préparation euh, de ce qui se passe euh, aujourd'hui. Donc c'est assez éclairant euh, de voir que... Que les théories complotistes et eh bien euh, non seulement elles ont la peau dure mais elles éclairent quand même d'une lumière assez étrange et inquiétante euh, les événements qui sont aujourd'hui, batterie faible 20% d'économie d'énergie non, non, on est toujours en direct, donc je me dépêche le 11 octobre, projection publique dans un lieu privé de et avec Pierre Merachkowski donc voilà, euh, je, je monte l'affiche. vous pourrez trouver ça sur euh, la page radar et on se retrouve dans 15 jours euh, pour notre émission Radar numéro 114, intitulée Vital ou Radical Question. Vital ou radical Et voilà, et vous aurez la surprise dans 15 jours. Euh, je vous dis à toutes et à tous, euh, à dans 15 jours pour l'émission Radar et à dans une semaine pour les lectures Radar numéro 3. Et merci euh, pour euh, être là avec nous en direct tous les jeudis. Salut à toutes, salut à toutes Vas-y, fais... Terminé.